Bonjour, c'est Patrick, et eh bien cette vidéo, courte vidéo pour vous demander votre aide. Alors très souvent, on me pose la question, qu'est-ce qu'est le mieux Patrick, euh, un food truck, un camion tout équipé ou euh, un tracteur plus la remorque équipée derrière Et eh bien, moi j'aimais bien ma petite idée si je devais euh, faire ça, mais pour être tout à fait honnête, moi j'ai créé en montant une crêperie en dur, donc... Euh, je ne suis pas le plus pro pour répondre, même si j'en ai de bonnes idées, euh, par expérience bien sûr, mais euh, maintenant, euh, bah, autant poser la question à ceux qui savent. Alors, j'ai euh, là-dessous, euh, vous allez euh, trouver euh, deux, deux formulaires très simples, et c'est là où je vous demande votre aide. Euh, et ces formulaires, c'est un, le premier qui est destiné, à ceux qui exercent ou qui ont exercé dans un foot truck ou une remorque pour nous éclairer un petit peu la chandelle. C'est très simple, hein, mais bon, essayez d'être un petit peu euh, précis dans ce que vous apportez. Et puis, euh, d'autre part, pour ceux qui, euh, crépient ou pas, hein, ou qui espèrent un jour devenir crépier ambulant, à savoir est-ce qu'une remorque ou un foot truck, selon le cas, etc., etc., eh bien, l'expérience de chacun, le questionnement des autres fera que je serai en mesure, euh, certainement euh, en début de semaine prochaine, de, de vous envoyer un petit article là-dessus. Alors, euh, bien sûr, ça vous demande un petit, peu, euh, un petit peu de réflexion, mais ce n'est pas très long à faire, on l'a testé euh, en, en quelques 8 à 9 minutes, vous avez fini ce petit formulaire-là puis peu importe hein, les fautes, etc., je, on corrigera s'il le faut. Euh, et puis, euh, eh bien, tout simplement, aux au, au 5-6 pros qui vont me répondre le plus rapidement possible, qu'ils se soient formés euh, avec moi à l'école de l'Heroïque ou pas, euh, voilà, hein, je suis ouvert, et hein, eh bien je leur permettrai bien sûr de présenter leur entreprise euh, sur ce qu'ils font, de quelle manière ils le font, où ils se trouvent, etc., bien sûr, s'ils si, si ont envie de le faire. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de, de, de vous solliciter là-dessus parce que c'est l'expérience qui prime toujours et puis que ça rendra service à d'autres. Merci de votre attention, à très bientôt. C'était Patrick Qu'on a un peu marre aussi, lui, d'être confiné, qui aimerait bien retourner devant ses crêpières. À mon avis, c'est pour bientôt. Allez, salut, portez-vous bien, faites attention à vous.